Bonjour à tous et bienvenue sur ma page La cuisine de Sophie. Donc, vous allez commencer par préchauffer votre four à 200 degrés. Puis, dans un récipient, vous allez ajouter 3 œufs. Comme ceci. Puis, vous rajoutez 140 g de sucre et 150 ml d'huile. Voilà, donc ensuite vous rajoutez euh, de la fleur d'oranger, donc environ 2-3 cuillères à soupe de fleur d'oranger, ou selon vos goûts, hein, si vous aimez plus ou moins. Voilà. Voilà, donc ensuite le sucre vanillé et la levure chimique à ajouter, voilà. vous mélangez, puis la farine, donc la farine toujours tamisée avant, mélanger et voici, donc vous avez une pâte comme ceci, ni trop solide, ni trop liquide, vous créez comme ceci des petites boules tout simplement, et vous allez ensuite les passer donc au four, essayez de faire les boules de la même taille pour cuisent de la même façon sinon d'autres plus clés que d'autres et vous laissez donc environ 8 minutes au four comme ceci elles ne sont ni trop dorées ni pas assez et voilà donc dans une poêle ou une casserole vous allez faire euh, de la confiture d'abricot à faire fondre en fait et la chauffer pour qu'elle soit devienne liquide voilà et ensuite donc prenez vos poules que vous mettez dedans et vous allez les retourner comme ceci qu'est elle soit bien en fait imprégnée de euh, la confiture tout autour. Voilà. Dans une assiette sur le côté vous allez euh, mettre en fait de euh, la les les... noix de coco. Voilà, comme ceci. Et donc une fois qu'elles sont imprégnées de la confiture, vous mettez tout simplement la noix de coco autour. Voilà. Donc vous trouvez ça un peu collant au début, mais c'est parce que la confiture est encore chaude, hein, c'est normal. Une fois qu'elle sera sèche, ça deviendra des gâteaux. Et voici comme ceci. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et laissez-moi un commentaire et un pouce bleu. A bientôt